Hey! Hey! Hey! Hey! <rire> Salut! Euh, bon, là, je suis de bonne humeur et je vais te raconter une histoire qui n'est pas très joyeuse, mais c'est la vie. Donc, comme tu l'auras vu sur le titre, bah, je vais te parler en fait de mon harcèlement scolaire si je peux dire harcèlement scolaire je vais essayer de te raconter donc cette histoire cette période de ma vie en essayant de ne pas oublier certaines choses ou de ne pas mélanger au niveau de la chronologie les événements parce que j'ai pas préparé en fait la vidéo par écrit là je vais te raconter euh, tranquille tu vois entre nous c'est en troisième que j'ai su en, au cours de l'année de troisième que j'ai su que nous avons déménagé pour venir vivre en france donc j'avais quitté le soleil mes copines un, un peu ma vie en fait pour euh, découvrir ce pays où pour moi il fait tout le temps froid donc arrive le moment où il faut venir en france Donc on fait les bagages finalement la france n'a pas l'air si nulle on va dire ça euh, je suis autorisée de ma famille donc ça va et du coup les, les premiers jours de, de rentrée se font tranquillement il euh, n'y a pas de problème ça passe plus ou moins on va faire une avance rapide pas préparé, du coup j ai... J ai trop arrive un jour comme ça du jour au lendemain où je vois que les gens ils commencent à, à mal me regarder, mal me parler enfin pas mal me parler mais comme si j'ai fait quelque chose enfin je sais pas j'ai été rejetée comme ça du jour au lendemain après après bon je n'étais pas non plus amie en fait euh, quand je suis arrivée euh, en France, je ne voulais pas être en France. Je ne voulais pas être en France. J'étais énervée d'être venue en France. Tu vois, ça avait bousculé tous mes plans. Ça avait bousculé toute ma vie. Mes parents m'avaient <rire> euh, arrachée de mon île, en fait. Et moi, je le voyais comme ça. Quand je suis arrivée en France, franchement, c'était terrible. J'étais... Non, j'aimais pas. j'aimais pas la France. Je n'aimais pas... pas. Je n'aimais pas. Voilà, je n'aimais pas. Et euh, du coup, euh, j'avais pas forcément envie de me faire des amis. Parce qu'en fait, j'étais fermée. Tu vois, je suis arrivée dans ce pays fermée. Et ce qui fait que quand je suis arrivée en France, euh, à l'école, dans la classe où j'étais, je n'étais pas une personne ouverte. J'étais physiquement en France, mais mentalement et tout ce qui y avait avec, j'étais en Martinique. Hein. Ah, moi, euh, je dormais pas la nuit, hein, décalage horaire. Moi, je parlais avec mes copines sur les réseaux sociaux. Franchement, j'étais pas en France. Une fille qui était la ramenée au groupe de quatre autres filles Ou trois Elles étaient trois traînes ensemble, je crois Cette fille-là Je sais pas pourquoi, mais elle avait décidé que j'aurais été moi sa victime D'un coup, je puais Voilà, je puais Ah, je puais C'est comme ça bon, Franchement, c'est dur C'est dur Parce que, en fait, tu sais n'avais pas compris Je savais pas au début, c'était quoi Je sais qu'au début, il y avait des messes basses devant moi En plus, tu sors d'un endroit donc de la Martinique où tu as toutes tes potes tu es bien et puis d'un coup tu arrives tu vois en fait que tu es la bête noire euh, les gens ils chuchotent quand tu vas les gens ils te regardent les gens ils rigolent c'est chaud, c'est vraiment chaud et euh, du coup quand ça a commencé j'ai séché les cours je séchais les cours c'est triste, non la vérité c'est triste euh, je pouvais être dans le lycée mais je restais toute, euh, tout le long dans le lycée dans, dans un endroit toute seule c'est une salle où je pense des escaliers ou je sais plus quoi, ou en fait je savais que j'allais croiser personne. Sinon, je disais que j'étais malade ou que j'avais pas cours. En tout cas, je séchais les cours beaucoup. Et euh, je me rappelle une fois, euh, il fallait faire des groupes et euh, c'était la prof d'histoire géo qui euh, désignait les groupes. Il y avait une des trois qui devait être dans mon groupe. Et genre, euh, elle a dit Ah non, madame, je peux pas, Annie, Annie. Les gens ils ont commencé à rigoler et en plus près de moi il y, avait, il y avait un gars il y avait un gars près de moi j'étais toujours assise près d'un de, de, gars et ce gars ben, avec qui euh, on parlait on rigolait des fois même c'était pas mon ami mais en tout cas ça se voyait c'était un mec en fait qui voulait pas euh, qui voulait faire la différence sans pourtant trop se mouiller tu vois ou pas donc euh, il était avec moi mais des fois il était avec aussi cette autre bande Enfin, c'était chelou c'est un mec qui, qui voulait te mettre à l'aise mais qui voulait pas se mouiller qui voulait pas être euh, qui voulait pas être une victime aussi tu vois victime hein? je sais pas comment expliquer je sais pas comment m'appeler dans ce moment là et euh, du coup ah, là là c'était compliqué et ma relation avec Dieu aussi c'est j'avais pas trop de relation avec Dieu de toute façon dans, dans ce moment là dans cette période là la fille a dit non mais euh, je peux pas, il euh, y a un problème. Et puis elle, elle m'a dit, mais moi je vois pas le problème. Et genre elle a dit, euh, non le problème ça se voit pas, ça se sent. Oh. Sur le coup j'ai voulu éclater en, en, en larmes parce qu'en fait trop trop trop, tu vois quoi. Et les gens ils rigolaient, c'était chaud, c'était vraiment très chaud. Et euh, j'ai voulu éclater en larmes, et je me suis dit, tu auras jamais le plaisir de me voir pleurer. J'ai retenu mes larmes, j'avais juste une envie c'était de, de les taper j'étais pas violente et je sais que je n'aurais jamais fait ça parce que ma mère m'a donné une bonne éducation et tu aussi m'a dit, j'avais toujours ce verset, c'est fou j'avais le verset, je sais pas si c'est un verset d'ailleurs, oui c'est un verset, mais j'avais un verset qui disait si on te tape à droite, tu te donnes la gauche donc à chaque fois que je voulais, j'avais une envie de, de me battre en fait j'avais envie de faire quelque chose pour que ça s'arrête à chaque fois j'avais ce verset, on te donne là, tu te donnes là bref, et du coup moi je faisais rien, j'étais très calme, je gardais tout pour moi et un jour, euh, je pense que ma mère m'a croisé dans Non, non, non, mon père, il était toujours en, en Martinique. On est venu un petit peu, un peu de mois avant pour la rentrée, mais mon père, il avait un préavis, vous savez, quand tu travailles et tout ça. Donc, il ne pouvait pas quitter comme ça. Et euh, mon père était en France, euh, en Martinique. Et un jour, il m'a appelé pour avoir mes nouvelles. Et je n'avais jamais rien dit à ma maman, à personne d'ailleurs et puis quand, quand j'en quand mon père m'a appelé déjà, euh, papa il nous, il nous manquait parce que bon on était en Martinique et nous on était, euh, on était en, en France et euh, quand ça s'est passé, bah, je lui ai raconté un peu, un peu euh, ce qui s'est passé et puis mon papa il m'a beaucoup euh, encouragé ce, ce, ce, ce soir ou ce jour-là et... Euh... <rire> ah et du coup après c'est passé en fait, enfin, j'avais un coup de barre, j'avais un coup de, de mou où j'ai vraiment éclaté en sanglots. et mon papa il m'a beaucoup encouragé au euh, téléphone et puis il m'avait dit d'en parler à ma mère je crois et euh, du coup bah, c'est ce que j'ai fait, j'en en parlé à ma maman <rire> ma maman elle m'a donné un conseil, elle m'a dit si les gens disent que tu peux, Caroline, fais-le vraiment sentir c'est quoi quand tu peux <rire> quand les gens s'éloignent et tout ça, toi tu cours derrière eux puis tu lèves tes bras comme ça, tu dis santé santé santé. En fait, elle avait dit ça pour que je rigole et ça avait fonctionné. De toute façon, mes parents ils savent très bien comment euh, comment euh, agir avec leur enfant en fait. C'était très dur jusqu'au jour où je crois la, la proviseur elle m'a elle m'a appelée dans, dans sa classe dans son bureau et euh, elle parce que j'avais beaucoup d'absences en fait. Non, elle a peur. Et je pense pas qu'elle avait, pla... avait appelé mes parents, elle avait appelé moi. Et elle m'avait dit qu'elle allait avait... elle appeler ma mère. Et moi, je me suis dit, oh, je vais devoir expliquer ça à ma mère. Mais je crois que j'avais déjà expliqué à maman d'ailleurs, je suis pas très sûre. Et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, non, c'est que dans la classe, ça va pas. Euh, je ouais, je suis pas bien dans cette classe. Et après, je crois que les filles ont été convoquées, les trois, la bande de trois a été convoquée chez le proviseur. Et du jour au lendemain, après être convoqué chez le proviseur, je ne sais pas qu'est-ce que le proviseur a dit, hein, mais du jour au lendemain, la vérité, elles sont devenues douces. Tout le monde est devenu doux avec moi, tout le monde s'asseyait près de moi, J'avais n'avais plus aucune odeur, J'avais plus rien. Les gens, ils me parlaient. Les... Et moi, en fait, le pire, c'est que je, quand je réfléchis, je faisais comme si rien n'était, mais il y avait quelque chose qui s'était passé. Mais moi, j'ai décidé, bon, allez, je fais comme si rien n'était. En fait, tu vois, quand tu as passé une année scolaire où, en fait, tu, tu étais franchement là. La... Plus de la moitié de l'année scolaire en fait où on t'a fait il y avait des, des choses en fait on, on, comment tu as subi un, un harcèlement je sais pas si de l'harcèlement en fait mais en tout cas tu as subi ça euh, les deux trois mois de fin qui arrivent où tout le monde vient te parler où tu moi, tu le prends tu le prends parce que en fait euh, je sais pas as envie de passer tes trois derniers mois tranquille en fait je me suis dit euh, la bande des toiles là même si vous avez fait ça euh, franchement en fait c'était pas la bande des trois, c'était surtout une c'était la tête en fait c'était celle qui menait franchement les gars je le dire je la détestais j'avais une j'avais une haine parce qu'en fait elle avait elle avait gâché une partie de ma vie tu vois ou pas ce que je veux dire pour moi c'était ça, pour moi je me disais tu as gâché une partie de ma vie tu as... as gâché une partie de ma scolarité tu, tu m'as fait connaître des choses que je, je ne méritais pas de connaître euh, tu en fait, je méritais pas ce qui m'arrivait, ce qui m'était arrivé et c'était de sa faute, c'est elle qui a lancé la rumeur et c'était de sa faute, c'est elle qui a encrené les autres, je la détestais. Et comme tu as vu, je parle bien au passé, hein, parce qu'en fait, Dieu la beaucoup travaillé en moi et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et un jour, je, je me suis dit, je peux pas euh, tomber dans le piège de l'ennemi, en fait, c'est une fille son problème doit être bien plus profond que ça hein. si elle avait besoin de, de, de me faire subir ce genre de choses c'est que franchement elle ça va pas moi je suis entourée d'une famille qui m'aime qui est là pour moi euh, je suis une personne aimée de Dieu donc voulue par Dieu et en fait ma chance contrairement à elle c'est que je sais que je suis aimée de Dieu elle elle ne sait pas et peut-être que son mal-être peut-être qu'elle tu vu des choses en fait malheureusement elle ne sait pas qu'elle est aimée de Dieu alors je ne te dis pas que je suis allée lui parler de Dieu parce que c'est totalement faux je n'ai pas adressé la parole à cette fille euh, mais je sais qu'un jour euh, chez moi je me suis dit il faut que, que cette haine que j'avais à elle disparaisse et je me suis mis à genoux et j'ai prié j'ai prié longtemps pour ne plus avoir cette haine, et un jour j'ai vu que en fait, quand je la regardais, avant, quand je la regardais, j'avais mon cœur qui se serrait. J'avais en fait, si j'étais joyeuse et que je la voyais, j'allais être énervée. Bref, ce qui a fait, c'est que je l'ai pardonné euh, après l'année la, la, qui a suivi. Ben, moi, je suis passée en cas supérieur, et euh, toutes les, tout le monde est pas en cas supérieur, sauf ces trois filles là. Je crois qu'elles ont redoublé. Et en fait je sais pas si je peux dire ça tu vois mais je pense que on ne touche pas aux enfants de dieu cette période de ma vie en fait a fait que maintenant j'ai une facilité à pardonner je pardonne j'arrive vite à pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal la personne qui a harcelé peut faire le choix en fait de pardonner de passer autre chose et de jamais devenir quelqu'un qui harcèle ou qui fait du mal mais de toujours prôner euh, des messages d'amour, tu vois, et ça, c'est mon cas. Moi, franchement, je veux pas, euh, je veux pas les, des gens négatifs autour de moi, je veux pas des gens qui, qui propagent de la haine ou de, de non, je veux que des gens qui, qui ont le cœur à, à aimer les uns les autres, tu vois, mais aussi ceux qui malheureusement deviennent plus tard des harceleurs. Ce que tu as subi ou ce que les gens disent de toi, c'est pas ce que tu es, et puis ce que tu as subi ne justifie pas. Que demain matin, tu deviennes méchant ou mauvais parce qu'on a été mauvais avec toi. Non, tu peux être totalement l'inverse et, et montrer en fait que bon, c'est pas grave, j'ai subi beaucoup de choses. Et même si j'ai l'occasion de faire du mal à quelqu'un, bah, je décide en fait de lui tendre ma main. Parce que en fait, c'est tellement mieux de rendre le mal par le bien. Je ne veux pas vous raconter ça pour euh, être triste ou tout ça, non. C'était euh, une part de ma vie. Et je sais qu'il y a des gens qui subissent, de la... qui subissent bien pire. Mais ce n'est pas négligeable. Quand, quand quelque chose te touche, en fait, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas parce qu'il y a pire que tu ne peux pas pleurer. Il faut regarder à Jésus. Jésus, euh, il a tellement payé. Il a tellement subi pour nous. En vrai, si on peut dire ça comme ça, on, on est ceux qui ont emmené Jésus à la croix quand même. Et Jésus, là, il a. Il a, il nous, il il a pff, non. Les gars, je sais pas comment finir cette vidéo, mais seulement en fait, essayons en fait d'être de toujours euh, la meilleure version de nous-mêmes. Je sais pas quelle fin donner cette vidéo, mais euh, si tu en trouves une, mets-la en commentaire. Et puis je vous souhaite de passer une bonne journée. Euh, on est au printemps, il y a du soleil, un petit peu. Il fait quand même un peu froid, donc couvrez-vous quand même. Bisous les amis, que Dieu vous bénisse. Et euh, surtout aussi, si vous subissez de harcèlement à l'école ou au travail, ou n'importe où en fait, il faut vraiment que vous parlez de ça. Que vous allez voir les, des gens qui sont faits pour ça en fait, des, les patrons ou si c'est le patron. Mais il y a toujours des gens en fait, il y a toujours des gens, il faut en parler. Parce que par exemple, si moi je n'avais pas pris la décision de parler, je pense pas que tout se serait débloqué comme ça. Non, je pense qu'il faut en parler. Le jour où j'ai parlé de ça, il ah, y, y a ma responsable de jeunesse actuelle qui disait « Parler de son problème, c'est donner une chance à Dieu d'agir. Garder son problème pour soi, c'est donner une chance au diable de jouer avec toi. » Ok voilà. Je vais garder cette phrase-là. J'espère que tu auras compris. Allez, sois béni Bye!